entrera dans votre deuxième maison, dans les Gémeaux. Et durant le passage de Mercure dans cette maison, d'ici 28 mai, il va favoriser, Mercure va favoriser toutes les transactions financières et vous réussirez à jongler, à convaincre lors des négociations et à charmer aussi vos interlocuteurs. Vous aurez une belle capacité à saisir des bonnes affaires et les opportunités qui pourraient se présenter soudain. Votre intelligence vous donnerait l'opportunité de faire de revenus supplémentaires. Mais durant la rétrogradation de Vénus dans cette même maison, il est fortement recommandé ne pas entrer dans des aventures au niveau de vos finances, des investissements inconnus, ou qui, qui ne sont pas certains. La rétrogradation de Vénus aura lieu à partir de 12 mai jusqu'au 25 juin. Donc, durant cette période de rétrogradation, essayez de ne pas prendre des euh, décisions cruciales si possible, bien sûr. Donc, si ce n'est pas possible, allez-y. Mais si vous étiez capable d'utiliser ce temps, pour établir des stratégies, pour faire votre due diligence, pour bien réfléchir. Et après la, la, la, que Vénus finisse de rétrograder, de rétrograder vous pourriez peut-être prendre les décisions. Comme je vous ai dit, si possible. Mercredi, Mars entre dans les Poissons, votre onzième maison, et je vous invite à consulter les prévisions du mois de mai pour savoir ce que, le, ce que cela signifie. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi AM pour le Québec, lundi et mardi pour l'Europe... La lune sera dans le Capricorne, votre neuvième maison. Les plus chanceux seront Capricorne, Vierge et vous, chers taureaux. Une période paisible et tendre d'influence amoureuse pour rendre cette période idéale pour être avec votre douce moitié ou même avec vos amis si vous étiez capable de garder une distance. C'est le bon moment pour recevoir des amis et organiser des soirées.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 Mardi PM et mercredi, ainsi que jeudi pour le Québec, mercredi et jeudi pour l'Europe. La lune sera dans le verso, votre dixième maison. Les plus chanceux seront verso, balance, gémeaux et les moins chanceux, les poissons. Et vous, vous êtes ici, chers taureaux. Donc,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 Par contre, en focalisant sur certaines tâches, vous pourriez omettre certaines autres, ce qui pourrait résulter par une insatisfaction quelconque de la part de vos clients ou de vos supérieurs. Essayez de séduire vos tâches selon leurs priorités et avisez vos clients des dates ou heures précises quand leurs tâches seront exécutées. Vendredi et samedi, la lune sera dans les poissons, votre onzième maison. Les plus chanceux seront poissons, scorpions, cancers, les moins chanceux, les béliers. Et vous, vous êtes ici, chers Taureau. Donc, la lune sera dans euh, les poissons, votre onzième maison. Euh, vous vous épanouirez dans les activités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 et à vos amis, ce qui vous ferait sentir plus détendu et sociable. Dimanche et lundi, ainsi que mardi de la semaine prochaine, de la semaine après, je veux dire, euh, la lune sera dans le bélier, votre douzième maison. Les plus chanceux seront bélier sagittaire lion et les moins chanceux, les taureaux. Vous, alors, vous pourriez avoir envie de vous isoler durant cette fin de semaine et durant les deux, les deux euh, journées du début de la semaine après. Vous n'aurez envie que de rester chez vous, finir ce qui traîne de vos tâches domestiques, peut-être cuisiner ou décorer votre foyer et même aussi peut-être travailler, faire du boulot, mais de chez vous. Changez l'emplacement de certains meubles peut-être chez vous tout simplement ou regardez la télé si vous ne travaillez pas et si vous étiez capable de faire votre boulot de chez vous, tant mieux. Essayez aussi de méditer ou de relaxer dans un bain chaud aromatique qui vous aiderait à dénouer les tensions et apaiser votre esprit qui serait tour tourmenté.